C'est 18. Et, euh, on le... okay. Vous voyez, euh, voilà, ça nous génère déjà une autre page créée ou création de compte. Vous voyez la création du compte. Donc c'est déjà pour se créer, voilà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 et puis vous changez ça. Donc il y a déjà le nom qui sont générés, voilà par défaut. On va simplement aller remplir ce qui n'a pas été rempli. Euh, voilà, on va descendre par exemple euh, euh, ici. On va venir là. On va mettre notre adresse ici. Je vais L'adresse, la première adresse, c'est pour dire je suis, je reste au haut des guéguets, Ou je suis à Franceville. Donc oui, ça lui mieux de le mettre au haut des je veux dire il reste O, O de Gégé, O de Gégé, voilà on va dire O de Gégé. Voilà, le O de Gégé. voilà et on va mettre, on va passer ensuite, on va descendre, ensuite on va dire, la boîte postale c'est 0,0, hein. hop puis on descend, on descend ensuite, voilà donc ensuite on descend, de on descend, le lieu de naissance, celui que n'est à je vous venez à Bonville, donc jamais Bonbauville, Il faut tellement bien remplir. Hein. Euh, voilà. Situation matrimoniale. Si vous êtes, votre famille est mariée, vous êtes marié. Si elle n'est pas, si vous le vous n'êtes pas marié, vous êtes, mariée, vous êtes. Voilà, célibataire. Toutes les informations comptent. Voilà. Donc ensuite, vous venez ici, la nationalité d'origine. On a jamais dit nationalité gabonaise, une nationalité d'origine. Si vous êtes français à part vous avez votre nationalité gabonaise. Euh, voilà, comme vous avez dit, la nationalité gabonaise doit être naturalisée. Donc, on demande votre nationalité que régime. Vous mettez, euh, ou voilà, alors vous pouvez confirmer la nationalité gabonaise, ou si vous mettez française. Si vous êtes bien sûr nationalité française. Vous mettez votre numéro, ensuite, et votre numéro a été généré automatiquement. Le candidat présente qui a un handicap, Non, pour son cas, Donc, ensuite, on demande son email. Ta boîte email est là, et c'est là où tu mets maintenant ton email. Écoutez bien.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 Ensuite, on va encore te demander en bas sur Marc, on va te dire encore adresse email. Là, voilà, il ne faut pas être agacé. Tu fais CTRL-C, copier, et tu colles. On te demande de confirmer cette adresse email. Tu fais CTRL-C. Ok. Ensuite, tu descends, on te demande ton numéro de téléphone, ton adresse email encore. Tu peux simplement faire CTRL-C pour donner cette adresse email. Donc, moi, j'ai mis toujours 3-3 adresses email ensuite on vous demande le mot de passe de cette adresse email voilà pourquoi je vous ai dit ayez l'adresse email et votre mot de passe donc mettez le mot de passe de votre adresse email parce que c'est là où l'affiché va vous, vous contacter pour vous donner un code pour activer votre confiance son code c'est génie génie on a mis génie 206 ensuite vous cliquez ok suivant il y a une erreur, on va vous dire il y a une erreur, voilà. une erreur en il y a une erreur en haut, c'est que s'il y a vraiment une erreur dans ce pied, ça veut dire que là, c'est la majuscule qu'on ne doit mettre. Ok, donc on va mettre majuscule. Voilà, sur l'adresse email. Non mais bon, vous n'avez pas besoin de mettre hein, l'identifiant le... au en fait, je reviens. Ici, identifiant, adresse email ou téléphone. Tu peux mettre ton nom. Quand je mets identifiant, tu peux mettre euh, Toriphène. Tu peux simplement mettre ton nom. pas besoin de mettre ta adresse Moi, Je vais mettre à ton identifiant, je vais mettre son nom. Hum? Je vais son nom en majuscule, son petit nom, voilà. ou son prénom plutôt, je vais mettre Torif. Donc tu peux mettre aussi cela. Je veux vous ici. Donc ensuite, on vient là, on regarde, notre adresse email n'a pas été bien marqué donc on recommence, on essaye et OK, donc il, problème. Donc, il faut tout vérifier les champs et les cartes mots de passe qui manquent, vous voyez là on a Juni, donc là c'est si maintenant vous remplissez Juni, euh, torif 6 et si c'est juste vous mettez OK, voilà que c'est bien marqué, voilà, on a traversé dans, voilà ce qu'on appelle une autre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 mon euh, prénom, voilà, ça donc on euh, pas besoin, mettre de père, Voilà, c'est très très, très très très facile, ce qui vous C'est très facile. Donc suivez sûrement ce que j'ai oublié. Voilà, donc vous mettez, vous mettez le nom et le prénom bien sûr. Donc, le, prénom, voilà, le, nom, ah, ensuite, le, le prénom, voilà, le nom, ensuite j'ai le prénom, voilà. Donc ensuite mis en Vraiment, euh, je mets son numéro. Pour moment, je le numéro parce que voilà, disons que. Euh, numéro je ne mets pas donc je peux mettre un numéro comme ça un 076 je vais mettre euh, 076 comme celui que j'ai d'abord mis donc le numéro de 076 je vais mettre 86 07 mmh. un numéro comme ça je peux mettre un numéro comme ça voilà. après je change le vent donc vous pouvez mettre des informations ces informations là vous pouvez changer mmh. Ici je mets le nom du là ici j'avais voilà parce que je connais ici je mets ici voilà le nom de la maman mets le prénom de la maman voilà et ensuite vous mettez aussi le numéro concerné donc je peux mettre d'abord le numéro, vous mettre le numéro vous voulez mais après vous arrangez voilà moi c'est parce que je n'ai pas le numéro ensuite après avoir fait ça vous mettez OK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 si vous êtes bloqué à n'importe quel endroit, même si vous avez marqué les mauvaises informations, voilà, essayez de abonnez-vous aussi déjà. N'oubliez pas vraiment abonnez-vous. voilà donc aussi le, le code c'est 690721. 690721. Donc vous venez 69 vous venez simplement 69 vous venez. cliquez sur code de confirmation. Vous mettez ici. Vous mettez d'abord ici votre adresse mail. Vous remettez l'adresse mail. Vous copiez. Coller. Je fais le copier okay, coller directement l'adresse email. Ensuite, je mets 67 09. Hmm, c'est ça non? Si vous n'avez plus à vous oublier, vous revenez. 21 à la fin. 670 hmm. et 20. je dis 21. Je mettez. Ok. On y le code mail incorrect. c'est sûr que je me suis 300 07 69 07 21. 69, 07, 69, c'est 69, c'est 07, donc ok, ensuite, vous voyez, on écrit, oh super, On y voilà, j'ai mis ce ben, compte a été créé avec succès, wow, bravo, vous venez de créer votre compte ici. Donc euh, merci euh, pour euh, cette première phase de création du compte, vous voyez bien ici, vous pourrez ensuite euh, essayer de modifier des choses, arranger votre compte, arranger vos ce que l'on demande, mais voilà nous avons fait la première partie de notre création de compte bourse, allez n'oubliez pas de vous abonner vraiment, alors euh, bonne journée à tous.